Bonjour à tous, donc euh, je poursuis mon vlog, euh, actuellement euh, je suis sur une croisière sur le Danube. Euh, donc là je, la, vous voyez la, la vue de ma, de ma fenêtre, de, de, de, la, de, de ma cabine. Euh, donc en fait j'avais évoqué euh, rapidement la réforme des retraites de mon vlog précédent, euh, en vous disant qu il faut sans... enfin, que, que je m'en fichais totalement, que je m'en fichais éperdument. Et euh, je, je pense que tout le monde devrait penser comme moi. Euh, c'est pour ça que j'appelle tout le monde à arrêter de faire la grève. Car vous plombez l'économie du pays et euh, votre portefeuille aussi. Euh, donc, euh, bon, je, je, alors, je, vais, je vais quand même rapidement vous dire pourquoi, à la base, la réforme des retraites, c'est du pipeau. Hein, c'est vraiment de, de l'entubatoire... Euh, c'est une réforme antubatoire au possible et injuste, profondément injuste, et qui euh, ne, fait, ne fait que euh, favoriser euh, les fonds de pension euh, privés, les assurances privées. Alors en fait, cette réforme, déjà, euh, elle se veut égalitariste, c'est-à-dire que, euh, que tout le monde doit être traité, dans le principe général, c'est que tout le monde doit être traité dans un régime général. Hein. Donc euh, comme on est tous différents, vous comprenez que euh, rendre tout le monde égaux, égalitaire, dans... alors qu'on est tous différents, c'est profondément injuste en fait. Il faut tenir compte de certaines particularités, de la pénibilité de, de, certains, euh, de certains métiers, etc., les handicaps. Euh, il il faudrait aussi dissocier le, les sexes hein, déplaise, des, euh, des plaises à la, la bien-pensance actuelle. Alors, euh, il faut aussi savoir qu'une qu'une euh, qu retraite basée sur la valeur du point, c'est se mettre. Euh, enfin, c'est profondément. Euh, ça a profondément dégradé la qualité euh, et le montant des retraites, puisque euh, la valeur du point pourrait être changée euh, au gré des, des gouvernements, euh, un peu comme le point d'indice de la fonction publique. Et. Euh, il est fort probable que, que, que, le point, que la valeur du point d'indice ne suive pas la, la, le taux de l'inflation, en fait. Donc euh, au, au final, ça, ça, ça, ça, va, ça va appauvrir les gens. Et il faut voir aussi euh, une autre facette de, de, de cette réforme, c'est que ça va, ça, ça va, euh, certaines personnes auront les moyens de, de, de prendre des assurances privées. Et donc tout ça va générer un nouveau business euh, très lucratif pour certains. Euh, donc, alors pourquoi il faut se fiche complètement de, de cette retraite Pourquoi je j'estime je, je, que ça sert à rien de manifester, euh, retourner au travail, retourner, retourner à une activité normale Pourquoi Alors déjà, il faut savoir que euh, donc là, ceux qui sont concernés, si j'ai bien compris, c'est ceux qui sont nés euh, avant. Enfin, après plutôt 1975. Autrement dit, d'après mes calculs, si l'âge pivot. Si l de, si l alors, déjà, il, faut, il faudrait cotiser, je crois, plus de 40 ans. Hein. Je crois qu'on qu est passé à 42. Enfin, bref, je, je, comme la retraite, pour moi, c'est très loin, ça, ça n'existera pas. Je m'y intéresse assez peu. Mais euh, s'il faut cotiser, admettons, euh, 42 ans pour une retraite à taux plein et qu'il faut partir à 64 ans, vous comprenez que ceux qui sont nés après 1975 partiront au minimum vers 2039 voire 2040 à la retraite, sachant que le processus législatif ne fait que repousser l'âge de départ à la retraite, l la durée de cotisation, etc. Certains pays sont à 67 ans, certains pays sont à 70 ans, donc la France est quand même encore un pays privilégié au niveau de, de l'âge de départ à la retraite. Alors pourquoi il faut s'en fiche Il donc, donc, y a, y a ce, ce, cette bascule de 2039, mais il faut voir qu'en 2029, euh, nous allons rentrer dans... De, 2029 euh, au plus tard, nous allons rentrer dans, euh, dans, le, dans dans la période dite des tribulations en fait. Donc c'est la, la période euh, comment dire des changements majeurs euh, de l'Apocalypse. Car nous allons nous, nous avons déjà un peu commencé à vivre l'Apocalypse, mais nous allons euh, y rentrer de, de, de manière de plus en plus euh, comment dire. Nous allons être plongés dans le bain de, de plus en plus profondément. Euh, donc alors j'ai fait des vidéos là-dessus, hein. je, je vous invite à regarder euh, les vidéos que j'ai fait sur le, sur la, à propos de l'avertissement, à propos des tribulations. Pourquoi 2029 C'est parce qu'il y a un astéroïde euh, qui, va, qui va frôler la Terre et l'avertissement est lié à une comète dans le ciel. Je vous invite à, à voir euh, ces, ces, ces vidéos euh, que j'ai faites. Et donc euh, il est probable qu'en 2039, l'âge de, de départ, euh, enfin l'âge où, où la retraite à point, euh, enfin la date à laquelle la, la retraite à point va, va être effective euh, pour les premières générations, en fait on, on aura déjà basculé dans la nouvelle ère, dans, dans l'ère de, de l'esprit saint en fait. Donc si vous voulez, euh, si vous voulez... Euh, euh, euh, nous, nous serons soit morts soit dans, une, dans un tout autre système en 2039 hein. ça il faut bien en, le prendre, en prendre conscience donc euh, c'est pour ça que euh, encore une fois je vous appelle à, à, à ne pas faire grève à ne pas manifester à laisser faire le gouvernement euh, comme il l'entend ça, ça ne changera strictement rien euh, euh, et vous n'aurez enfin, euh, pour ceux qui sont nés euh, après 1975 ils n'auront pas de retraite. Donc, pas de retraite. Pas telle que nous l'entendons, pas dans le système dans lequel nous vivons. Euh, il faut savoir que les tribulations euh, nous mènent vers un, une troisième guerre mondiale, un crack économique, un chaos social, euh, peut-être même une guerre civile en France. Et euh, donc, encore une fois, c'est la date maximum, hein, mais. Euh, peu de temps après 2029, euh, nous allons rentrer dans la dictature euh, du nouvel ordre mondial, la dictature euh, de l'antéchrist qui doit durer trois ans et demi et qui, qui fonctionnera autour de la, de la puce RFID. Là aussi j'ai fait une vidéo sur la puce RFID, je vous invite à, à la regarder sur ma chaîne internet. Et la puce RFID de, nous, nous exclura du. Enfin, du, il faudra refuser cette puce. Hein. Euh, C'est très important de refuser cette puce, même si ça doit euh, nous clochardiser, en fait, parce que il faut savoir que euh, tout le système marchand fonctionnera avec cette puce RFID. Ce sera, la, ce sera un moyen de paiement unique. Et donc. Euh, donc voilà, en fait, euh, si vous voulez, euh, les, les changements seront tels, à la fois politiques, économiques, euh, avec, cette, avec, cette, avec cette guerre mondiale, avec ce crack économique, avec, avec ces, ce chaos social, avec cette puce RFID euh, Dans 2039, euh, tout, sera, tout ça nous, nous sera tombé dessus. Et donc, euh, c'est donc pour ça que... Euh, ça sert, ça sert strictement à rien de se préoccuper de notre retraite, euh, en tout cas pour les générations qui sont nées euh, après 1975, ça sert strictement à rien. Et même, même si, alors j'ai pas fait le calcul là, mais si, comme je le pense, les tribulations ont lieu euh, en 2029, commenceront en 2029 par cet avertissement... Euh, donc, si on fait le calcul, hein, euh, ça fait euh, ça fait même les, les gens qui sont nés en. Euh, enfin, oui, enfin. Euh, 30, 70, oui. Même les gens qui sont nés euh, en 1965, par exemple. Tous ceux qui sont nés euh, avant 1965. Euh, Enfin, plutôt après 1965, euh, ne, ne, ne doivent pas se préoccuper de, de, de leur retraite. Donc voilà, je, je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.